C'est parti Et bonjour à tous les à on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui, je vais faire une vidéo réaction avec des invités cette fois-là. Deux de mes plus grands amis dans la communauté Ninjago. Il y a Benjamin Ninja et aussi Ethan, alias Ninjago NT. Alors, Benjamin Coucou Bon, salut les abonnés de, du votre plus grand fan de Ninjago. J'espère que vous... Ça va bien. Bon, moi, pour, pour moi, ça va nickel. Alors, euh, est-ce qu'on va analyser de mes vidéos euh, Tu me conseillerais laquelle Je te... montre te... Je J'ai peut-être... J'en ai peut-être bon, des... En bon. plus, je suis un peu protégé vu que ma première chaîne a été strike. Les pires vidéos ont été évitées. Je <rire> <rire> m'en souviens en plus. Et salut à tous, c'est Benjamin le ninja. Ah Celui bon, qui bien. va strike, merci <rire> Bon, en vrai, dans les anciennes vidéos, c'est surtout des vidéos, tu sais. Ouais, je des peux. Des vidéos. Très ouais, de, des vidéos annonces. De ah, J'en ai, ai peut-être une bonne. J'essaie sais, mais. Maman info sur la chaîne, info sur la chaîne, let's go Les meilleurs sont des matchs, sur pas les matchs de Coup J'en ai une bonne. Attends, on, est, on écoute un extrait. Ou, ou une bonne. C'est bof comme on peut l'imaginer. On est bof comme, Moi, est bof, est comme la On la peut l'imaginer. Bah. Si... On est bon, <rire> bon, les on, bon. Bon. on est <rire> non, mais je le reconnais bien là, nul Macron, je le reconnais bien là. Je peux je vous dire, non, avec tous les abonnés qui se demandent si c'est pas lui, je peux vous dire, c'est lui. Non, vous inquiétez pas, c'est lui. Je ne vous inquiétez pas, je le reconnais. Quand tu, quand tu dis nul Macron, t'inquiète pas, je sais que c'est toi. toi. Nul, nul, nul. Ouais, c'est dans le montage, hein. Alors, euh, les là, là. Les meilleures vidéos, c'est les matchs vidéos du Monde, mais ils sont longs, je vois C'est ça, les gars. Ouais, non, mais après, ouais, c'est des longues vidéos. Après, c'est des longues vidéos. Ouais. Oh c'est celle là. Ah oui ça on avait ah tous doublé dessus. Là il faut vraiment qu'on l'a Salut les gars. Allons nous à savoir ce qu'il là-bas. C'est moi qui fais le montage en plus. C'est monstre Ah c'est là où ça commence. Bon ça on me voit. Ok, ça c'est vraiment mal fait. Ah, Et désormais, vous serez Pour toujours! Allons à les pas de ninja Arrêtez-le! Qu'est-ce qu'il a pour Ouais, c'est ouais, C'est un peu compliqué. Tu sais, par exemple, t'entends le. Enfin, le. Qu'est-ce que c'est Vous êtes le seul à savoir ce qu'il y a là-bas. Bon, il n'y a pas trop d'émotions, je trouve. Tu vois Mais après, c'est pas grave. Mais. Voilà. Ah, oh, attends, c'était. Je... Cool, mais... Ouais, c'était un peu comme ça. Je suis capable de faire ça avec les touches. Ouais, c'est un peu. savoir ce qu'il y a là-bas. Hein? Après, l'élément aussi de triste aussi, je n'étais pas d'accord au début avec. Euh avec Benjamin parce que je me disais, l'élément qui était trop triste au début quand tu jouais ton personnage C'est ça un peu Mais bon, il était... Je me suis dit après Et tout, euh, pourquoi pas le c'est -ce de... combien de vidéos chacun Oh à peu près 2-3, ça, ça. ça dépend le temps qu'on a fait à date 3 euh... 2, 3, 4, ça peut être 5 à peu près, mais on, f... D... généralement, plus les sont courts, plus on les écoute, mais des fois on va écouter plus ouais, des trois, extraits. 3, ça peut être bien, 3, ça peut être bien. Ben, oh, ça fait bien. juste 4 minutes, puis, on a le temps pour des petits extraits en plus, ça va, ça va dépendre. Oh, bah, vas-y, bah, si. une troisième de Benjamin, c'est cher. Ah oh, non, il y a une vidéo, il y a une vidéo, c'est où mon chat il fait le bordel, ça va. Oh oui! Oh, oh oui. my god, oui. il faut vraiment qu'on qu l'ait, faut qu'on l'ait, hein. Pas le choix. Une affaire de plus, traite, le scandale autour de Ninjago, c'est sans problème. Oh, bon ça. Elle est tu devrais la trouver. C'est quoi déjà récent, le... Mon chat fait ça, c'est ça Mon chat n'en fait qu'à sa ouais, tête. Ça, c ouais, c'est ça, c'est ça. Hé hey. Hé, hey, Alors, le son. <rire>